Depuis 2010, un nouveau logiciel révolutionne le marché régional de l'alimentaire en France. Le fondateur, Ludovic de Beaurepère, était programmateur et ses beaux-parents agriculteurs. Il a remarqué qu'Internet pouvait aider les personnes qui travaillent dans les marchés régionaux et créa « Panier local ». Au tout début, le logiciel traitait avant tout les commandes en ligne. Aujourd'hui, c'est un outil complet pour les petites et moyennes entreprises pour organiser la gestion, la logistique et la vente de leurs produits. Toutes ces prestations de services sont financièrement accessibles et adaptées aux petits producteurs et petites entreprises. Outre les particuliers, Panier local offre la possibilité aux associations agricoles et aux groupes de producteurs de partager les frais et d'utiliser le logiciel avec un abonnement sans engagement. Manger Bio est l'un de ses clients et ils apprécient l'assistance personnelle lors de l'utilisation du programme. L'équipe de Ludovic tente de satisfaire tous les clients en continuant de développer le logiciel. Chaque client insère le logiciel sur sa page d'accueil et peut ainsi offrir un service de commande en ligne via un magasin virtuel. Cela permet de créer un nouveau contact entre les producteurs et les consommateurs et peut réduire les gaz à effet de serre et le gaspillage alimentaire puisque la production est adaptée en fonction des besoins réels. Le logiciel de gestion facilite toutes les tâches administratives, crée de nouvelles activités dans les fermes et ouvre de nouveaux marchés. De la ferme à l'assiette, grâce à Internet. Voici la marque de fabrique de panier local.